Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te louons, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur. Alléluia, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur. Comme ne pas te louer, Jésus, Comment ne pas te louer, Jésus, Comment ne pas comment ne pas te louer, Comment ne pas te louer, Comment ne pas te louer, Jésus. Adoré, je vais te Il ne pas, oh, monde pas, monde pas. Seigneur nous bénisse richement. levons nous s'il vous plaît, nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 103. et 3. Psaume chapitre 103. et 3. nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 103. et 3. Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.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 Dieu est prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, car il est saint ah, ah, L'éternel est, est grand, grand puissant, il est élevé au-dessus de tout. Célèbre son nom, dans est redoutable, on célèbre la force du Dieu qui est justice. venez, possèdons-nous, et humilions-nous, récissons si les genoux devant le car il est notre Dieu, et nous sommes son peuple le berger du trou pour que ça mère conduit. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré encore cet après-midi. Nous sommes venus avec beaucoup de reconnaissance à tout endroit, mon béni, Me Père Saint Dieu. Nous te remercions vraiment pour ce que tu es. Nous avons à témoigné que tu étais le même hier. Aujourd'hui éternellement, mon précieux Seigneur et Sauveur, que tu es toujours le Jésus, toujours présent. Merci, merci vraiment pour cet après-midi encore, mon Sauveur. Nous sommes revenus dans ta maison à toi pour te dire combien tu es tellement grand. Merci, merci du fin fond de notre cœur. Merci Père pour tout ce que tu as accompli dans notre vie, mon béni aimé Père Saint Dieu. Nous réalisons combien, Seigneur, il nous était vraiment important de nous tenir vraiment dans ta présence. Et tu as confirmé que tu es vraiment vivant, que tu témoignes, pas du sens, que tu parles encore. Seigneur, tu nous conduis dans des verts pâturages, mon roi. Tu es vraiment précieux pour nos Pères. Cet après-midi encore, nous redonnons encore nos cœurs à toi. Seigneur, pour te dire réellement combien nous avons besoin de toi. Continue davantage d'agir encore, Seigneur nous maintenir encore, Père Tubissant, Dieu, sous ta main puissante, mon roi, afin que nous ne puissions pas nous égarer, ni dans la pensée, ni dans la marche, mon bénévole, Père Saint-Dieu, nous sommes à toi et nous voulons vraiment nous accrocher encore davantage à toi, mon bénévole, Père Saint-Dieu, et t'aimer encore davantage et plus encore, mon sauveur, que tu sois vraiment exalté. Merci, merci vraiment, Père Saint, du fin fond de notre cœur, mon roi, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu as fait vraiment des grandes choses, mon roi. Nous en sommes témoins, mon bénévole, Père Saint-Dieu. Bénis-moi mon frère. Bénis ma soeur, mon roi. Bénis ton peuple. Là, combien tu par, par, partout où il se trouve encore, pas du ceux qui étaient en connexion, qui les sont encore. Aujourd'hui, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, sois béni, Père. Combien nous avons été aussi touchés, Père, de voir ces dons que tu manifestes parmi nous encore, mon sauveur. Nous le prenons avec reconnaissance, mon roi. Nous avons prié pour ces enfants, ces merveilleux, Père, de voir cette grâce, mon roi. Souviens-toi de Anna, Père, que tu la bénisses, personne, que tu la fortifies, mon roi, que tu la garde mon roi, que rien de mal ne puisse l'approcher, Seigneur, qu'elle soit préservée pour aussi aider les autres, mon roi. Je te remercie pour chaque enfant, Père. Combien c'est vrai qu'ils grandissent effectivement dans ta parole, que les diables se tiennent tellement loin, mon béni, mon Père Saint-Dieu, que nos enfants puissent encore te louer, Père Dieu. Merci pour chaque frère et chaque soeur en ces lieux. Merci pour notre précieux frère Christian. Que tu le roignes encore davantage Que tu le fortifies, le soutenir Père et sa famille aussi également Père de ses enfants, son épouse Souviens-toi de lui, Père dieu Mon précieux frère Rosario Mon précieux frère mais Père de Oh Dans la force dans laquelle ils sont Qui te le bénissent, Père Qui soit toujours vaillant pour te servir, Mon frère Jonas, Père Dieu Seigneur, je veux pas oublier mon frère José Chacun d'eux, Père dieu Tout ce qui travaille en cet endroit, Seigneur La chorale, les frères soeurs Qui chantent, qui te louent qui témoigne, Seigneur, bénis ma sœur Rosalie qui chaque fois, son béni, il est toujours là pour chanter les chantitions pour ta gloire. Oui, Père, je t'en suis reconnaissant pour chaque frère et chaque soeur, Père qui passe en cet endroit, pour te chanter, Père, de tout son cœur. Renouvelle encore davantage. Mon Dieu, souviens-toi de nous, Père Saint-Dieu. Nous avons besoin de toi. Combien tu es merveilleux, Seigneur. Notre vie, Saint-Tubissant Dieu, n'a de sens que quand toi tu es là, mon sauveur, je te suis reconnaissant, Père Dieu, pour toutes ces soeurs qui prient, pour toutes ces frères. C'est vrai, tu es vraiment Dieu qui conduit encore, qui soutient, qui font Ici, nous voulons vraiment être à toi et comme toi tu le veux, Seigneur. Pardonne et merci, pour ton soutien, ton secours, mon roi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu conduis encore aujourd'hui. Sois béni car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus Christ, Amen. Que notre Dieu soit béni. Qu'il vous bénisse richement. Qu'il vous fortifie encore. Et fort c'est bon de se retrouver encore. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous le chantons toujours, nous disons qu'il est bon de louer Dieu. Nous, nous remercions vraiment de son soutien. Nous avons besoin de sa main puissante encore dans notre vie. Afin qu'il fasse encore davantage des grandes choses comme il a fait, il continuera à pouvoir le faire. J'ai eu un témoignage de l'étranger. C'est notre la sœur de notre sœur Élodie. Elle s'appelle Rosée. Rosine, je pense, la Roseline, Rosine, elle m'avait appelé, envoyé un message. Que, elle avait un problème vraiment très sérieux de santé depuis donc euh, très longtemps. Et euh, lorsque nous avons euh, eu à pouvoir avoir ce jour d'hier, soeur, notre sœur Lodi l'a envoyé un message pour dire que c'est aussi un jour spécial aussi. Alors, euh, elle m'a appelé, elle m'a écrit pour me dire que c'est depuis des années, je crois, longtemps, longtemps, qu'elle a eu des problèmes de santé, c'est-à-dire que dans son ventre, c'est comme si c'était un serpent qui circulait. Et la chose bougeait tout le temps, continuellement, il en souffrait évidemment aussi. Alors, pour être apaisé, on lui donnait quelques comprimés qu'elle pouvait prendre et euh, Elle prenait alors ça s'est calmé un peu et puis ça recommençait effectivement. Donc, chaque fois il fallait avant d'aller dormir et même à certains moments il faut toujours prendre un comprimé, un comprimé, mais ça ne arrangeait pas sa situation. Et puis, elle avait aussi dans son corps fait des choses comme euh, la tête qui chauffait. Je crois qu'elle avait Il n'était pas tellement très bien. Ça montait, ça faisait que donc tout ce temps-là il ne faisait que souffrir en fait. Alors elle, demander que l'on prie pour, pour elle. Le Seigneur est bon. Amen. Elle m'a envoyé un message aujourd'hui. Il dit, hier, quand je voulais m'endormir, j'ai senti que quelque chose bougeait et puis j'ai cherché mon comprimé, je n'ai pas trouvé le comprimé. J'ai dit, je pas de soulagement. Mais je sais que comme on a prié pour moi alors il dit je m'allonge quand même il dit je me suis allongé quand je me suis allongé je me suis levé je me suis réveillé il dit même la chose qui bougeait dans le ventre complètement disparue. même mon état tout entier où j'avais des douleurs énormes complètement disparu il dit « Aujourd'hui, je me réveille comme une personne tout à fait nouvelle. Je n'ai plus besoin de quoi que ce soit, comme comprimé aussi, si, si, cela. » Et le remercie vraiment le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur. Alors, je lui ai posé la question de pouvoir savoir. C'est Jésus-là qui a fait ce qu'il a fait pour toi, évidemment. Est-ce que vraiment tu veux l'accepter comme ton sauveur personnel Vous savez les gens s'approchent de vous, mais forcez savoir quelle foi ils ont, en qui ils ont réellement cru, en fait. Et depuis ce que tu l'as vu, ce qu'il a fait, il a la capacité de pouvoir même ôter. Vous savez, je disais l'autre fois, mon précieux frère, je suis mon grand ici, dans mon bureau, quand il l'a envoyé cette requête, j'ai dit, il y a des gens qui sont vraiment possédés par des démons, en fait. Lorsque je suis parti en Haïti, vous connaissez c'est un pays de vaudou. il y avait une femme aussi qui est venue donc à la réunion dans la province où je suis allé pour aller apporter la parole de dieu et cette femme elle avait vraiment un serpent qui circulait à l'intérieur ils sont allés avec elle chez les vaudous pour faire sortir ces serpents c'est ce que je vous dire parce qu'ils sont partis là bas pour faire des cérémonies on a fait tout les serpents étaient là elle a vécu avec ça tout le temps. Et les jours où je suis arrivé, effectivement, et ils ont demandé s'il y avait des gens qui étaient malades, qui avaient des problèmes de santé, qui puissent donc avancer pour qu'on prie pour eux. Et cette femme-là, qui avait ce serpent-là, qui bougeait à son intérieur, qui travaillait, elle est aussi avancée pour que je prie pour elle. C'était une position, vous savez, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur et qui bouge, je pense, parfois, et vous voyez. mais parce que la sœur de la sœur, elodie dit, il dit, ça circule comme ça. Donc à l'intérieur, effectivement, aussi. et elle aussi, c'était la même chose, évidemment. Mais vraiment, là, c'était vraiment, on voit encore la chose qui était à l'intérieur. Elle s'est avancée, effectivement, et, et j'ai prié pour aller chassant, effectivement, cet esprit. Je vous dis la vérité, le lendemain, cette femme n'a plus jamais eu cette.. Situation, effectivement, dans sa propre vie, en fait. Il y a des possessions comme ça, en fait. Oui. Qui prennent, effectivement, aussi des gens. Mais quand une personne reconnaît, effectivement, que la puissance qui existe, c'est celle du Seigneur Jésus, et que l'on prie pour la personne, et la chose s'en va aussi. C'est le cas aussi de notre sœur. Alors, je lui ai posé cette question. Est-ce que tu l'acceptes effectivement comme ton sauveur personnel C'est lui qui a la puissance, la capacité de pouvoir agir dans ta vie. Vous connaissez la réponse Elle a dit c'est de tout mon cœur que je reçois le Seigneur Jésus-Christ et qu'il puisse être mon maître, effectivement, aussi qu'il agisse. Et je priais pour elle. Je remercie le Seigneur, notre Dieu, parce que nous sommes ici il est au Burkina et la personne a souffert tellement des années du simplement la foi qu'elle a eue dans le Seigneur lointain je n'étais pas là pour lui imposer le main mais la foi simplement en Saint Jésus s'il peut faire cela pour quelqu'un qui est loin à combien plus forte raison il peut le faire aussi pour nous Hier, il était présent. Dieu te bénisse. Mon frère et ma soeur, c'est Jésus a fait déjà quelque chose pour vous. Nous l'avons entendu. Et ça, ça m'a consolé moi-même. Dieu a sa façon de parler. Les colis qui étaient envoyés. Mon frère, ma soeur, il faut que ça retourne à l'expéditeur. Même quand tu vois les médecins dire dit, j'ai vu, monsieur, tu n'as rien vu. Moi, ce colis-là n'est plus à moi. Il doit retourner. On s'est vraiment trompé de nom et d'adresse. La Bible nous dit que résister à Satan d'une fois, pharma, elle fuira loin de vous. Dieu fait des grandes choses dans votre vie, mais vous ne la perservez pas. Regardez simplement les jours à venir. Vous vouliez qu'il puisse vous voir, il l'a fait. Vous voulez qu'il puisse vous guérir, il l'a fait. S'il est venu, ce n'était pas pour rien. Il est venu parce que tu le désirais. C'est pour ça que tout ce temps ici, notre façon de faire les choses doit complètement changer. Revenir effectivement aussi, te reconnaissant au Seigneur dans notre manière de pouvoir frères et sœurs, Jésus est vivant, nous l'avons expérimenté, il est vivant et nous savons qu'il est vivant, alors s'il est vivant, accrochons-nous de lui, de tout notre cœur, il le fera encore davantage. Qu'il bénisse aussi notre sœur Dorine. Oui, il m'a rendu son témoignage effectivement, il dit depuis que nous avons quitté ici. Elle n'a pas cessé de pouvoir pleurer parce qu'elle dit, mais je regrette mon Dieu, moi je me suis tellement confié à des choses inutiles. Je ne voyais pas cela, mais je, mais il a fallu que ces jours arrivent hein, pour que je puisse voir que j'étais tellement dans les choses inutiles. Et on pensait qu'on était bien. Et ses yeux sont ouverts et la flamme a été donc déclenchée dans son âme. Elle prie que Dieu continue à maintenir ses ailes, effectivement. Je pense c'est le cas de vous tous. Amen C'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir lui dire merci de tout notre cœur, de reconnaissance. Ne répensez plus à quoi que ce soit. Je souffrais de ceci, je souffrais de cela. Non. Levez les yeux vers lui. Oui. C'est cela, oui. Donc on doit simplement lever les yeux vers lui et le remercier. Même pour vos études, même pour tout ce qui vous concerne. Le Seigneur, notre Dieu, a étendu. Amen. Nous allons le remercier remercier pour ce qu'il a fait pour nous ce qu'il a fait aussi pour les autres qui sont en connexion ce qu'il a fait dans chaque maison aussi qu nous qu'il soit bénis. Tendre part, précieux sauveur me voici encore devant ton tronc de grâce mon Seigneur pour te dire merci merci vraiment pour ce que tu as fait Merci vraiment pour ce que tu continues à pouvoir faire. Nous te remercions pour euh, la soeur de notre soeur Elodie, qui elle-même a, a rendu ce témoignage, mon bénémoine Père Saint-Dieu, de ta puissance à toi, mon bénémoine Père Dieu, qui libère vraiment les captifs, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Et pour nous tous aussi, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Oh Dieu, je te remercie pour la force que tu m'as donnée aussi, mon Père saint Merci encore de m'avoir élevé encore aujourd'hui, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Merci d'avoir élevé mon frère, je vais Rélevez Pas du Dieu, nous qui étions tellement dans un état de faiblesse, mon béni, mais tu as eu à pouvoir agir encore pour nos pères. Nous te remercions de tout notre cœur, mon roi, pour ta présence divine, mon bénémoine, pas Saint-Dieu, qui ne fait jamais défaut, mon bénémoine, Nous nous tiendrons, pas Timisson Dieu, pour toi. Nous marcherons avec toi. Oh Patribuissant, tout Nous la tiendrons, mon bénémoine, Dieu. Nous n'avons besoin que de toi, mon bénémoine, Patrice, notre Seigneur Jésus, notre secours et notre soutien. Oh Gloire à toi, mon bénémoine Père sans Dieu. Il n'y a que pour ton pain, bénémoine Père que nous prions pour que ceux qui sont à toi, bénémoins, Patrice, ceux qui s'appellent de ton nom, soient vraiment ramenés encore, mon bénémoine, Père Timissant. Oh Dieu, sois ramené, Père Tibissant Dieu, pour pouvoir te servir. Voir réellement aussi, Père Dieu, s'accrocher à toi. Entendre ta voix, mon bénémoine, Patrice Dieu. Et s'aligner, bénémoine, sans Dieu, à ta volonté, Seigneur. Nous sommes à toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et nous Nous sommes ramenés par toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci encore pour les guérisons, pour les délivrances, mon béni, mes pour ta visitation encore, mon béni, mes Père dieu Nous te demandons grâce encore davantage, mon roi. Que tu puisses encore davantage, Père Dieu, continuer à pouvoir agir encore pour nous, mon béni, mes Père dieu Nous nous sommes accrochés à toi, mon bénémoine, Patrice. Nous voulons pas te lâcher, mon béni, mon Père dieu Nous ne voulons plus revenir à la souillure, mon bénémoine, Patrice, dans lesquelles nous étions, mon bénémoine, Patrice. Ni à des habitudes aussi mauvaises, Père Dieu. Nous nous avions, mon béni, mais pas Nous te voulons pas Dieu. Dans la sainteté, comme tu le veux, mon béni, pas tu Dieu. Dans la pureté, mon béni, mais pas Et nos louanges montons envers toi, mon béni, mais pas Avec des cris de joie, de reconnaissance, mon béni, mes Seigneur. Oh, prépare nos cœurs encore davantage, mon roi. Oh, Dieu, fais de nous ce que tu veux, Seigneur César. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, mon béni, mais pas tu Dieu. Merci encore pour tes compassion, mon béni, mais pas tu Merci encore pour tes consolations, mon béni, Père Saint-Dieu. Tu Dieu, es le Dieu qui console, qui soutient, qui fortifie, mon roi. Oh, les toi brillant du matin, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, qui donne encore et qui donne encore, mon sauveur. Ah, nous sommes revenus à toi, nous te disons oh, merci, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous te pleurons la grâce, mon sauveur, d'être avec nous, de nous soutenir encore, mon béni, Père Saint-Dieu, Agir encore, mon sauveur, mon béni, mon Père. A toi la gloire. L'honneur, la puissance et la victoire. Nous chanterons les chants des Sion pour ta gloire. Nous t'exalterons mon sauveur. Merci, merci mon sauveur. Béni soit ton Saint nom. Louange à toi. Merci pour tout. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Je pense que notre frère Philippe et notre sœur, les lits sont arrivés. Que le Seigneur le bénisse. Soyez les bienvenus. Et notre frère Marcelin et les autres sont en chemin, ils ont eu un problème, je crois que notre précieux frère a prié pour cela. Ils sont en chemin et probablement qu'ils vont arriver d'ici là, s'ils nous trouvent encore ici, mais nous avons prié pour que Dieu puisse vraiment venir et protéger aussi les fautes ici. Nous allons nous lever pour lire dans le livre d'Esaïe. De au chapitre 55, wow. Esaïe 55, lisons oh. <coughs> Au verset 6, il nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voix, Et l'homme d'iniquité Ses pensées Qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se lasse pas De pardonner Amen Précieux sauveur et tendre père Nous voulons te dire encore merci Cet après-midi père Pour la grâce que nous avons De revenir encore dans ta maison père Nous sommes consolés nous nous résistons, Père Saint Dieu, de pouvoir avoir des moments comme ceci. C'est là aussi que nous t'implorons la grâce de pouvoir aussi nous instruire pour que réellement nous puissions emboîter les pas dans ta volonté à toi, mon bien-aimé Père Saint Dieu. Accorde-nous cette grâce, mon bien-aimé Père Tibissant, de pouvoir vraiment connaître davantage ta volonté pour que nous puissions nous appliquer à la mettre en pratique. Nous savons qu'avec toi, nous réussirons. Sois béni et sois glorifié. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est une annonce et une invitation, effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, nous fait. Dans un temps comme celui-ci, dans une période dans laquelle nous, nous nous trouvons, il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait, parce que nous devons être conscients que Satan et ses démons ils savent, ils se rendent compte qu'effectivement que c'est vraiment la fin pour eux. Quand on était encore au moment où Adam était chassé des gens des et puis la période en fait qui a suivi, ils avaient beaucoup de temps. Il pouvait réellement se permettre énormément. C'est pour ça que vous voyez comment cette période était effectivement. Malgré qu'il faisait, mais il savait, il se disait quand même que nous avons beaucoup de temps. Mais maintenant là, Satan, il est vraiment dans un état avec tous ses démons. Il se rend compte qu'effectivement qu il n'a plus beaucoup de temps. C'est écrit dans les scènes Écritures. C'est pour ça que vous pouvez remarquer, réaliser aussi que, L'âge de la Odyssée, elle est vraiment différente, effectivement, de tous les autres âges. Parce que c'est vraiment la fin. Et comme c'est Dieu lui-même qui a eu à pouvoir déterminer qu'effectivement, que bon, maintenant, la récréation est terminée, je crois que la nature entière, les cieux aussi, réalise qu'effectivement que c'est la fin. Parce que vous réalisez, frères et sœurs, que quand Dieu est sorti effectivement dans son espace dans lequel il était, parce que la Bible ne peut savoir que Dieu est esprit. Alors, comme il est esprit, effectivement, il fallait maintenant qu'il puisse manifester ce qu'il est en tant que Dieu, donc la tribu du créateur donc, il est sorti effectivement pour arriver à pouvoir manifester donc la création. Et la parole nous fait savoir qu'il créa les cieux et la terre. Parce qu'il a dit lui-même hein, que le ciel est mon trône et, et la terre mon marchepied Donc, il fallait d'abord qu'il ait son trône et puis qu'il puisse aussi avoir donc son marchepied pied C'est pour ça que... Euh, vous vous souvenez, je pense, peut-être que vous vous souvenez pas, mais dans le livre de, de Job, il dit quand Job a parlé, effectivement, quand il passait ce moment difficile en réalité, comme vous l'avez su, il a beaucoup parlé aussi, il a beaucoup dit aussi comment il était juste, comment il a pouvoir se défendre, effectivement. Et puis Dieu, vient, du Seigneur, lui dit que qui est celui qui a la folie d'obscur sur mes dessins. Où étais-tu donc quand je fondais la terre, lorsque les fils de Dieu poussaient des cris de joie, effectivement cela. Donc les anges, effectivement, voyez-vous, cette période, effectivement, c'était un moment tout à l'heure, de... et les anges ont été criés, en fait. Et comme Dieu a eu à pouvoir crier, effectivement, toutes ces choses, effectivement, aussi, qu'il a déployé aussi la terre, c'est... C'était un moment tout à fait extraordinaire de voir en fait comment Dieu déployait en fait la création qui venait. Comme vous le savez, euh, il a créé les cieux de la terre, il a créé aussi la terre, tout ça il a fait par sa parole. Et chaque fois qu'il disait, on voyait quelque chose d'autre. Chaque fois qu'il parlait effectivement, on voyait la chose. Quand il disait effectivement donc oh. Je crois que ces anges qui ont été donc créés et déployés, effectivement, ils étaient émerveilleux de voir la puissance que revêtait en fait leur Dieu. Parce qu'il dit, c'était leur Seigneur, il était là, effectivement. Il dit, mais il a une telle puissance que lorsqu'il dit, on voit que la chose se forme. Vous vous souvenez, lorsque nous avons lu les scènes d'écriture, effectivement, la Bible nous dit que il dit que les eaux produisent des poissons de toute espèce. Il n'a pas pris un poisson pour l'accoupler avec d'autres poissons pour qu'effectivement qu'ils puissent produire les poissons. Non. Il a simplement dit. Alors, on voit le poisson qui se multiplie. C'est pour ça qu'on dit qu'il est admirable. Conseiller. Donc effectivement que ils étaient dans l'admiration de voir une telle puissance quelque chose qui dit mais non dit, mais il ne fabrique pas parce que nous on peut fabriquer mais lui il se tient là et il dit effectivement que, que chaque semence produit selon son espèce et on voit la chose qu'il y ait donc des luminaires il parle hein? et alors on voit le soleil qui se crée qui, qui apparaît vous savez, frères et sœurs, les scientifiques, ils, ils étudient, ils disent comment, comment il ferait, mais il a simplement déclaré. Donc, on voyait la puissance tellement extraordinaire de, de cet être suprême. Et puis, chaque chose qu'il prononçait, on le voyait. Mais la chose en question, quand elle s'est manifestée, elle était d'une perfection. Que l'on ne peut pas dire, bon, il a manqué ceci qu'on Non chaque chose qu'il disait, effectivement, puis qui sautait la bouche, quand cela s'est manifesté, c'était toujours parfait. Dans tout le moindre détail, il n'y avait rien à retirer, ni rien à ajouter, effectivement. Et la chose se mettait à sa juste place. Comme si la chose avait l'esprit, ok et pensait, effectivement, en fait, la puissance de Dieu coordonnait et plaçait la chose, et la chose restait là, dans l'obéissance de ce que Dieu a eu à pouvoir effectivement donc hein, déployer. Donc, euh, <rire> c'est là, démontré. Et puis, certainement, c'est vrai, hein, comment le jardin d'Éden était aussi euh, créé aussi, et surtout, quand il a aussi... Parce que, qui pouvait, pardon, <rire> qui pouvait, même parmi les gens, qui pouvait penser que un, des animaux peuvent exister Parce que personne n'avait jamais... Mais vraiment... <rire> Ni même dans la. Non, Dieu est grand. Donc, il a dit qu'il y ait donc des animaux de toute espèce. Hein? Donc, maintenant, c'est pour ça qu'on a des vaches, on a des ceci. A... Regarde la nature, comment c'est. Les girafes, les ceci, les cela. Donc, tout cela, effectivement, simplement parce qu'il les a déclarés. Alors, on voyait, effectivement, c'est-à-dire que chaque chose qu'il faisait, mais c'est quand même extraordinaire. Il avait tout ça en lui. Amen. Non, Dieu est grand. Amen. Non, il est vraiment digne de louange, digne d'adoration, mais digne de beaucoup de respect. Amen. Amen. Vraiment un respect profond. Et surtout que quand maintenant nous sommes appelés à pouvoir l'adorer, quand nous pouvons considérer sa grandeur, Amen. alors c'est comme ça que nous approcherons avec Amen. crainte, Amen. Amen. humilité et vraiment dépendance en fait. Et avec supplication, avec action de grâce, Nous les supplions en fait dans son état parce que... Et puis, si on, si on réfléchit un tout petit peu, qu'est-ce que moi je peux donner comme conseil à Dieu ou, qu'est-ce que, moi, je peux dire à Dieu de pouvoir faire? Regardez, frères et sœurs. C'est pour ça que nous pouvons comprendre, c'est que nous comprenons, c'est que nous pouvons comprendre que quand le Seigneur, notre Dieu, on lui a posé la question, est-ce qu'il a allé? Il me dit, mais, enseigne-nous aussi, parce que j'ai enseigné à celui-ci de pouvoir prier, enseigne-nous à pouvoir prier aussi. Vous vous souvenez? Il me dit, mais, quand vous multipliez, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines redites de vaines ça ne sert à rien. Pour quelle raison Parce que avant même que vous demandiez quelque chose, avant, c'est vrai, avant même que toi tu t'assieds pour prier, Dieu sait, c'est parce qu'il est Dieu, il sait ce que toi tu vas lui demander. Il sait ce dont toi tu as besoin. Et pour ça, vous ne remarquez pas la, la, comment il nous a enseigné la prière. Hein? Il dit, notre Père... Donc nous devons toujours reconnaître qu'il est vraiment notre Père. Oui, que ton nom soit, que ton règne. Est-ce que vous vous rendez compte hein? Tu commences pas pour voir Seigneur Dieu et fais ceci pour moi, ceci, là non. Donc ça dit que Il sait. Amen. Mais toi, adore-le. Toi, reconnais ce qu'il est effectivement pour toi. Alors. Le reste, effectivement, il fera en réalité. Pardonnons nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette partie-là est toujours aussi importante, effectivement, parce que si toi, tu ne pardonnes pas à quelqu'un d'autre, et la Bible insiste bien de tout ton cœur. Dieu non plus ne peut pas te pardonner. Frères et sœurs, nous apprenons de notre Dieu comment nous devons marcher avec lui, comment nous devons le servir, comment nous devons le prier, effectivement, comment nous devons l'adorer. Et voilà que, lorsque il a déployé cela, on le regardait pour voir encore, parce que bon, il a fait tellement la chose la plus grande, et puis il a déployé la terre, parce qu'il pouvait voir effectivement tout ce qu'il y a, effectivement, aussi. Et puis, tout ce qu'il a fait pousser, la mer, et tout ça, les océans, ceci et cela. Il a déployé, et même, il a donné des limites, effectivement, aussi, pour que. Bien sûr. Vous pouvez voir effectivement que les océans ils peuvent pousser, et tout ça, les tsunamis. Vous voyez, non? Et puis, ils font quoi Ils reviennent. Amen. Amen. Si ils pouvaient dire, bon, nous avons fait notre tsunami, nous restons là. Nous vous avons inondé, nous restons là. Non, Amen. tu as fait, mais tu retournes. Où oh, je t'ai donné des limites. Bien Amen. sûr, Alléluia. mon frère. Amen. Même la pierre, vous savez Amen. cela. Alléluia. Même la pierre, vous pensez, mais il a même dit, hein. Parce que vous direz, oh, frère, quand même, tu vas exagérer. Non, je n'exagère rien. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Mais si vous vous taisez, Amen. si vous vous taisez, Hallelujah. les pires crieront. Hallelujah. Donc les pires parlent alors. Hallelujah. Frère, vous, vous souvenez de ce qu'il a dit à Moïse? On peut voir Moïse devait frapper Roger. Mais maintenant, il dit non. C'est fini ça. Parle-lui. Alléluia. <rires> S'il dit par lui, par le rocher, ce que le rocher a des oreilles. Alléluia. Vous vous rendez compte, bien aimé, frères et sœurs, on va parler sur ce soir, soir, demain on a réunion. Ah a... oui, nous sommes dans la réunion aujourd'hui. Demain, on va continuer. Une chose qu'on ne pouvait jamais imaginer. Et il a fait encore. Dans la démence de ses prophètes. voilà. Il était là sous pas capable. À 9 ans, il y a dit c'est bien que l'âne ne parlera pas. Il était convaincu. Mais Dieu a fait une chose extraordinaire. Non. Alléluia. Que Dieu te bénisse. L'âne, un animal qui ne parle pas. Il ne mm, mm, mm, mm. parle pas. Il n'a pas la langue, effectivement. Il n'a pas l'esprit pour penser, pour faire des phrases. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. J'aime Dieu, frère. Il peut faire l'impossible. Notre Dieu n'est pas limité par quelque chose, mon frère. Il est l'éternel. Comprenez donc l'éternel, ni commencement, ni fin. Donc, il n'y a rien qu'on parie bas pour voir dire ça, ça peut pas se faire. Non, c'est pour ça, nous devons toujours avoir, nous prions pour que Dieu augmente, augmente la foi. Seigneur, que la foi. Parce qu'il nous a dit que, il nous l'a dit, que nous devons vivre toujours par ordre. Pas par la vue, mais par la foi. Donc il faut que cette foi augmente davantage, pour qu'il puisse toujours croire même la chose qu'il ne voit pas. Même si on lui dit, mais il croit toujours parce que Dieu l'a dit, alors je reste là-dedans. C'est pour ça que nous l'a donné effectivement. Alors, ben, mais effectivement, dans son empressement, parce qu'il aimait tellement des cadeaux, il aimait tellement l'argent. C'est pour ça, là, dans sa tête, dans, dans sa démence, effectivement, pouvoir vouloir la gloire et tout ça. Il tapait là, parce qu'il disait, mais cet an ici, il était pressé pour aller chercher les cadeaux qui ont Alors l'ange de l'éternel s'est mis devant. Vous vous rendez compte d'un prophète. Qui ne pouvait même pas voir l'ange de l'éternel devant, qui ne sentait même plus la présence. Il sentait non, c'est pas possible. Parce que quand tu sers Dieu quand même et quand la présence de Dieu là, tu sens que non non non ici je peux pas bouger à n'importe comment je m'incline parce que ça ça remplit dans dit mais je m'incline lui est un prophète à cause de quoi Avec les déjà par la gloire par les présents parce que oh, il attendait les honneurs qu'on allait donner là bas c'est Balak vous, vous souvenez non parce qu'il avait les désirs Balak avait les désirs que qu'on maudisse le peuple d'Israël mais comment toi tu peux maudire, celui que Dieu a béni. Alors, il frappait, il frappait, il frappait. Et puis, il pousse encore. Ah non, regardez comment cela s'est passé. Dieu est grand. L'âne, c'est parce qu'ils était dans un chemin qui était un peu étroit comme ça pour passer devant. Et l'âne de l'éternel était devant. Là, il s'est tenu. Pour quand même empêcher cet homme ici de ne pas continuer son chemin. Franchement. Mais t'es tu mais surtout pour les présents. C'est pour ça, faites attention. La gloire, l'argent, tout ça. Ne vous souciez pas toujours de l'argent, c'est vrai. Nous pouvons les avoir, ça partira. Mais quand nous n'en avons pas, nous prions, Dieu va nous donner. Mais ce que Dieu, j'ai dit comme, je crois que c'était seulement qui priait. Oh Seigneur, ne me donne pas de trous. Qui peut dire cela aujourd'hui c'est vrai frère, soyons sincères qui peut dire Seigneur ne me donne pas de trop parce que si j'ai de trop je vais t'oublier si nous pouvons prier comme ça vous savez frère Dieu aime celui qui est juste et droit et qui parle vraiment la vérité sinon. c'est vrai mais quand tu pries comme ça Dieu va encore faire plus pour toi ne m'en prive pas Seigneur de peur que je puisse te réunir vous comprenez cela tu connais l'homme bon, alors pendant sont pressés effectivement comme ça, ils ne voyaient pas l'ange de l'éternel qui était devant mais ils sent que, il tape l'âne l'âne n'avance pas, puis l'âne fait quoi il coince son pied contre le mur c'est vrai il dit mais pourquoi tu fais ça il commence à crier en fait l'âne coinçait son pied pour qu'il ouvre bien les yeux pour qu'il est devant lui il faut comprendre pourquoi, parce que je ne parle pas, mais je n'avance pas parce que devant moi. Oh non. Je vois l'ange de l'éternel. Donc là, l'âne, la, la, donc cette bête-là, a pu voir l'ange de l'éternel. Le prophète qui était lui. <rire> avance, avance, il ne voyait rien. Lui était en, dans sa pensée un bel -air pour tout ce qu'on lui attendait là-bas, quand l'homme va venir chercher. Il frappe encore, bien. Bon, bon, bon, bon. L'âne est encore de l'autre côté. Il dit, mais qu'est-ce qu'il me fait, toi tu Il, dit, mais... il frappe encore. Et puis, celui-là, Dieu maintenant fait parler. Donc l'âne reçoit donc la parole. Mon Dieu est grand. L'âne reçoit donc l'intelligence. Parce qu'avec la parole, l'intelligence, non Oui, comme qui comme un homme. Alors il dit, mais tu me frappes. Oui. oui, il dit, mais tu me frappes. Est-ce que moi j'étais toujours désobéi? Oh. Mais cet homme était tellement aveuglé qu'il ne se rend pas compte que l'âne a commencé à parler. Il a continué à discuter avec l'âne. Il dit, mais parce que tu n'avances pas. Il aurait pas dit, tu parles. Mais non, lui dit, mais parce que tu n'avances pas. Il dit, mais L'âne lui dit, mais c'est toujours obéi. Mais si j'ai fait ce que je fais, tu ne vois pas devant toi. Ah oui, mais c'est pas, je ne peux pas avancer. Il y a quelqu'un devant toi. Regarde bien devant Oui, c'est vrai. C'est à ce moment-là que le Seigneur lui ouvrit les yeux. Ah Qu'est-ce qui s'est passé? Il vit l'ange. L'ange lui dit, si l'âne ne t'avait pas épargné toi tu serais passé. Dit que t t... Oui, bien sûr. Oh, Il dit, mais c'est parce que l'âne m'avait vu. Vous vous rendez compte Là je dis, mais c'est parce que l'âne m'avait vu, mais toi tu étais aveuglé. Et tu poussais l'âne, et tu poussais l'âne, en fait, effectivement. Mais l'âne a parlé, Dieu a donné l'occasion à l'âne de pouvoir parler, pour te dire que tu as la démence. Ce n'est pas possible que tu arrives à cet état, effectivement, et que tu discutes en plus avec l'âne pour voir les degrés de la foi. Bref, c'est pour dire que notre Dieu a la capacité de faire beaucoup de choses. Alors, lorsqu'il a déployé effectivement la terre, toujours par sa parole, effectivement, juste en parlant, c'est pour ça que nous comprenons tous, nous sommes appelés à pouvoir comprendre que dans Jean au chapitre 1, que nous répétons souvent, il dit « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était... » Et toutes choses, toutes choses ont été faites par... Bien sûr, ça veut dire que toi et moi ici, même si ça nous coûte, nous devons réaliser que pour moi, pour ma vie, pour arriver à ce que Dieu veut que j'y arrive... J'ai besoin de l'aide, de la parole de Dieu. Sans elle, dans ma vie, je n'atteindrai nulle part. C'est pourquoi tout ce qui est falsifié, tout ce que l'homme peut arriver à pouvoir ajouter, doit être pour vous quelque chose qui soit d'un rejet profond. Parce que ça ne vous aidera jamais à rien. Il faut que vous compreniez cela même dans le monde d'une manière tout à fait naturelle. Il faut comprendre effectivement. C'est pour ça que quand on vous dit, frères et sœurs, c'est pas moi qui dis, mais le Seigneur, nous le dit ici. Nous l'avons entendu aussi hier. Yeah. Il faut toujours pas comprendre mal les choses. Il faut, faut être un fils de Dieu pour comprendre que c'est Dieu qui te parle. Pas que tu puisses avoir l'intelligence. Il, bah, Il dit, mais, mais, dis, mais comment croiront-ils en ce dont ils n'ont pas entendu parler? Comment y aura-t-il les prédicateurs, s'ils ne sont pas. Comment, comment, comment regarder cette annonce S'ils ne sont pas, donc Donc, il faut d'abord quelqu'un qui prêche. Comment dire les prédicateurs s'ils ne sont pas Donc, alors. Les prédicateurs, il peut y en avoir beaucoup. N'oubliez pas ceci, mon frère et ma soeur. C'est toujours par le moyen des, de la bouche qui parle que la déviation vient. Est-ce que vous comprenez Je vais vous montrer quelque chose. Si nous retournons en arrière, dans les jardins d'Éden, il y a eu deux prédicateurs. Le premier, c'était Dieu lui-même. Il est venu, il a dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Suivez Et puis quand le Seigneur s'est éloigné, il y a eu un deuxième prédicateur. Qui est venu lui. Toujours quoi Avec la, la bouche, non Il est aussi venu aussi pour pouvoir prêcher. Qu'est-ce qu'il a prêché Il a dit à Ève. Dieu a-t-il réellement dit C'est la parole, C'est la prédication, non? Mais Dieu avait donné sa parole. Il a prêché, il a dit à Adam ce qu'il fallait faire. Il lui a donné sa parole. Mais l'autre prédicateur est venu pour maintenant donner du sucre. Qu'est-ce qu'il a dit C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre qu'ils se donneront une foule de docteurs. Ayant la démarche d'entendre les choses qui leur plaisent, effectivement. Vous comprenez cela Qu'est-ce que ce prédicateur-là a fait, il vient, il dit à Ève, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Vous comprenez? Donc, il amène toi l'homme, toi la femme, à pouvoir utiliser la chose que tu aimes bien, ton intelligence. C'est souvent ça. Ton intelligence à toi fait de toi que tu te sens bien, que je suis plus intelligent, je comprends mieux que les autres. Ça, c'est ce qui fait toi. Bien sûr que oui, vous pouvez nier, mais c'est la vérité. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça, c'est-à-dire que moi je comprends mieux. Et puis bon, comme je comprends mieux, eh ben, j'ai bien étudié beaucoup, j'ai un bon travail qui fait qu'effectivement, que mon conscient intellectuel, vous me suivez bien A démontré qu'effectivement que moi ici je suis intelligent. C'est le communs de, de naturel de tout le monde. Alors, quand, par exemple, on vient toi, on touche, en disant mais tu es vraiment très intelligent. Ça te touche. Ne mentez pas, ne soyez pas muets comme vous êtes super. Non, c'est vrai, c'est la vérité. Je sûr que oui. Maintenant, si par exemple on dit que tu es un imbécile, vous allez comment La réaction, ça va tu ne pas pour un imbécile, tu sais ce que moi je fais comme étude. Mais là, quand je vous dis que ça vous pas, vous dites Ah oh, non, frère, c'est Mais c'est vrai. Quand on touche votre intelligence, vous vous sentez élevé. On dit, ce frère-là, il est vraiment très intelligent. Mais si on dit, ce frère-là, c'est un baudet. Vous connaissez un baudet C'est un saut. Vous allez voir comment les frères va être nerveux. On la' ça va être nerveux. Vous êtes comme ça. Merci quand même qu'on a compris, accepter. Même si vous ne l'acceptez pas, c'est la vérité. Vous savez bien, c'est vrai. Alors, il est venu avec ça. Fais travailler ton intelligence. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit Bon, je n'ai pas dit que Dieu veut que vous soyez des modernes. Non. Soyons équilibrés pour que demain on dise Ah, moi, je ne suis pas intelligent. Non, je n'ai pas dit ça. Comprenez qu'un homme spirituel contrôle tout. Frère, frère Rosario s'occupe, vous, vous me regardez ici. C'est moi qui suis ici devant. Lui, il est qui sont de tout le monde. Donc, regardez-moi. Donc, c'est dit qu'effectivement, Dieu, c'est pour ça qu'il a ajouté en disant Mais c'est lui qui a de l'intelligence. C'est glorifié d'avoir de, de l'intelligence, de me connaître. Vous comprenez C'est l'équilibre. Donc, oui, il y a, vous Dieu a-t-il réellement dit? Donc, oh, il avance avec quelque chose qui doit être là, qui vous doit vous mettre en valeur. C'est toujours ça. Vous pouvez les lire? Genèse, chapitre 3. C'était bien. Avant. Voilà. Genèse 3, oui, dit voilà. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh c'est un. Voilà. Regarde. Chapitre 3, verset un, il dit. Les serpents étaient les plus risés de tous les animaux de champs que l'éternel Dieu avait fait. Et il dit. À la femme. Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin Vous entendez la question Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit Non. Dieu a dit que vous mangerez de tous les arbres du jardin excepté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 c'est pas grave. Vous ne mourrez point. Voyez-vous les changements? Elle lui dit ce que Dieu lui a dit. Alors maintenant, regarde comment c'est. Il était tellement fin. Hein. Il rentre maintenant pour pouvoir maintenant avoir tes sens, tes émotions. Vous ça cela? sentiments. C'est pour ça que vous pouvez comprendre que personne n'aimerait la parole de Dieu à cause de sa nature, en fait. C'est notre... Vous vous souvenez, il y a longtemps de cela, nous en avons parlé, ici je vous l'ai dit, ici il dit, le plus grand obstacle d'un frère ou d'une soeur ou d'un homme, effectivement, ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas expliquer les problèmes, mais c'est lui-même. C'est toi-même. Le plus grand problème de toi, ce n'est pas l'autre, c'est toi-même. Quand tu arrives à pouvoir dominer toi-même, alors tu as la victoire surtout. toi. Amen. Le toi ici, c'est ton grand ennemi, ton grand adversaire. Parce que c'est la proie que tous les démons utilisent pour pouvoir avoir accès à toi. Vous comprenez Nous continuons. Regarde bien. Alors, ça va dire, mais vous ne mourrez point. Écoutez bien, c'est ça. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme connaissant les biens et les mal. Alors quand on enlève l'homme à ce stade-là, alors que Dieu ne lui avait pas dit ça. Vous voyez comment on a transformé maintenant dans la prédication. Parce qu'il si prêchait, hein. Vous ne pouvez pas me dire qu'il ne prêchait pas, mais il prêchait. Bisou que oui. Oui. C'est Ces démon là il est malin. Il a fini sa façon de pouvoir faire un lui. Il veut maintenant donner maintenant pour le pousser un peu plus là-bas. Et voilà que, il dit ici, <rire> et, oui, vous me répétez un peu, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant les biens et les mal la femme ouh, ouh, ouh, vit maintenant que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour quoi faire. Est-ce que Dieu lui avait dit à, à la femme qu'elle serait baudée toute sa vie Parce que ce que Dieu donne et nous donne, comme nous l'avons entendu, quand Dieu crée, c'est toujours parfait. Et quand Dieu te donne, c'est la meilleure des choses. On ne peut pas ajouter à ce que Dieu a donné, ni même retrancher, en fait, parce que il ne fait rien en moitié, en fait. Et là, oh, regardez bien que agréable à ouvrir l'intelligence. Mais quelle intelligence, sur le Donc, bref, c'est pour que nous comprenons qu'effectivement que voilà, effectivement, ce que c'est cet adversaire, effectivement, était déjà dès les débuts, en fait. Et encore maintenant, à la fin. Il est tellement malin qu'il a fait à profusion. Il a vraiment encore distillé encore davantage, mais ouf, comme l'homme a eu à pouvoir pouvoir chercher toujours l'intelligence. C'est pour ça que vous avez des grandes universités bibliques qui sont vraiment à la montée, ainsi de suite, effectivement. Et aujourd'hui, encore, c'est encore pire que cela, effectivement, parce que les démons ont pris les déçus, effectivement, aussi. Donc, on voit, et comme vous pouvez le voir aussi, effectivement, aussi à profusion, il n'y a pas une chaîne de télévision que vous pouvez arriver à pouvoir, genre sur l'Internet, évidemment, aussi, hein, sans voir les prédicateurs qui sont de tous les trous possibles. Tous les trous possibles. Et ça aussi, c'est un piège pour vous. Oui, piège pour vous, frère. C'est pour vous. Et vous aurez toujours. Vous savez, c'est comme les moustiques. Hein. Ils viennent toujours. Dans... Bien sûr. Vous allez sur Internet. Vous allez en avoir à foison. Maintenant, posez-vous la question de pouvoir savoir qu'est-ce que vous cherchez sur Internet. Très sincèrement, qu'est-ce que vous cherchez sur Internet Vous cherchez des prédications. C'est humain de toute façon. C'est humain. Vous devez quand même chercher à pouvoir savoir qu'est-ce que l'autre là, comment il prêche celui-là, comment ça prêche. C'est un droit que vous avez. Mais savez-vous effectivement aussi la source... Et l'origine, effectivement, de la personne qui l'inspire, cette personne-là. Parce que frère et sœurs, vous devez comprendre cela. Pour prêcher la parole de Dieu, je vous l'ai dit, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça peut vous paraître comme quoi que cette personne ici non, est dit, non, je le répète encore, que vous puissiez comprendre. Ce n'est pas donné à tout le monde de prêcher la parole de Dieu. Mais vous, il y a beaucoup de prédicateurs sur Internet aujourd'hui. Ah oui, le choix vous en avez. Si vous voulez celui qui vous permet de pouvoir porter les pantalons, vous le trouverez. Si vous voulez celui qui vous permet de peindre votre visage et dire que ce n'est pas un péché, vous le trouverez. Si vous voulez celui qui vous dit que vous pouvez faire ceci, vous le trouverez. Parce que nous sommes à la fin du temps. Et le diable, lui aussi, il en a aiguisé aussi les siens. Vous vous souvenez, quand nous avons pris les tableaux ici, avec euh, la bonne semence et l'ivraie. C'était tellement si près. Et Jésus christ notre Seigneur, que son nom soit béni. Il a dit ceci, effectivement, qu'il serait tellement si près. Que toi-même, avec ton intelligence, tu peux même pas le voir. Si le Seigneur l'a dit, c'est la vérité. Ce serait tellement si près. Et puis il a ajouté que les élus seraient séduits si cela était possible. Parce que si un élu est séduit, alors là, c'est très grave. Pourquoi? Parce que L'élu a été élu pour pouvoir manifester la vérité sur la terre. Et si la fausseté rentre, effectivement, il n'est plus un élu. C'est pour ça que Dieu veille sur des élus. Oui, monsieur, on peut faire tout avec l'espace extérieur, mais là, à l'intérieur, on ne peut pas toucher. Parce qu'il n'y a pas du dessus. ça c'est pour un élu, hein. il n'y a pas du sud possible que Satan arrive à rentrer dedans. Parce que vous savez ce qu'il y a dedans. Vous savez ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que vous me voyez, frère, ça, je m'inquiète pas. Quelqu'un peut venir ici même, chez vous, à la maison, vous, vous distribuer toutes ces prédications. Si vous, vous en allez, je sais très bien que vous n'êtes pas des Dieu. Mais je sais une chose, qu'un élu de Dieu, impossible. Amen. Non frère, si toi frère, toi soeur, tu es flottant, l'impasse, tu commences à dire, ah, est-ce qu'il a la vérité Est-ce que c'est vrai Je vous l'ai dit, hein Est-ce que c'est vrai C'est -ce pour que vous vous testiez. C'est en fait cela au donne Est-ce qu'il a la vérité Est-ce que, est que lui, il a ce qu'il dit quand tu es comme ça, tu n'es pas de Dieu du tout. Et dans les choses de Dieu, tu ne tiendras jamais. Tu partiras un jour, peu importe l'état, mais tu partiras. Vous vous dites, quand nous parlions, le Seigneur a dit, mais pourquoi vous ne vous en allez pas, vous quand il a parlé cette parole-là, il était sûr et certain. Des pierres, des gens, des autres, pas des Judas. Non, il savait très bien. Il a même dit. Mais il était sûr, il pouvait dire tout ce qu'il voulait. Pierre. Pierre d'abord, il ne pouvait jamais bouger. Il était sûr des pierres. Il a même dit, mais celui qui les mange, c'était la chose la plus difficile. Il est boit mon sang. Impensable de pouvoir avoir une conception pareille. Mais ils savaient très bien que ceux-là, on peut tout faire, ils ne bougeront jamais. Les autres, ils savaient très bien qu'ils allaient s'en aller. C'est pour ça que c'est là vos scandales Ils là laissez partir. Puis ils posent encore la question, pourquoi vous, vous ne partez pas aussi Allez-vous-en, ils savaient très bien que même s'il dit comme ça, il n'allaient jamais bouger. Et puis Pierre qui répond, « qu À qui rions-nous d'autres qu'à toi tu es dur. On sait, on entend, on a compris que ça, c'est la parole de Dieu. Parce c'est toi qui viens. Donc, le, la parole, la vie éternelle. Donc, nous avons cru en toi, nous savons. Je parle de Jésus, notre Seigneur. Pourquoi, effectivement, il était impossible de séduire ces hommes-là. C'est pour ça qu'il a dit des... N'est-ce pas moi qui vous ai choisi Je n'ai pas tâtonné, je n'ai pas fait d'erreur. Non Avant même que les mondes soient, la chose était en vous mais qu'est-ce qui était en vous Pourquoi un élu, Satan, ne peut pas rentrer dans son intérieur C'est impossible. Mais si toi, tu es toujours un peu à gauche, un peu à droite, pose-toi un peu la question. Nous ne sommes pas au début, nous sommes déjà à la fin de la chose. Parce qu'il faut qu'on soit... Positionner. Vous savez ce que c'est que positionner, non Si aujourd'hui nous disons que nous sommes l'épouse, c'est que nous sommes entrés dans le corps. Alors si tu es rentré dans le corps, tu dois avoir ta place. C'est quand tu as ta place dans le corps maintenant, tu fonctionnes non pas pour toi, mais pour le corps. Et qu'est-ce qui fait fonctionner le corps Et vous savez ce qui fait fonctionner le corps il a dit, hein, nous avons tous été en effet abreuvés par un seul esprit Parce que quand un corps est mort, effectivement, quand il n'y a pas d'esprit, le corps ne bouge pas. Par un seul esprit, il faut former un seul corps. Mais c'est quel esprit que nous avons reçu? Donc c'est l'esprit de Christ. Parce que c'est le corps de Christ. Et quand nous avons l'esprit de Christ et que nous sommes dans le corps de Christ, chacun de nous c'est sa place qu'il a. On ne peut pas venir le bouger pour le faire ceci et cela, non. Dans sa place qu'il a, que Dieu l'a placé effectivement dans le corps de Christ, il est impossible qu'il bouge de sa place. est-ce que convaincu. Assis là C'est pour ça que lorsque nous sommes là-dedans, ce que notre nature a été donc manifestée aussi. Et maintenant, <rire> nous savons ce qui est vrai et ce qui est faux. Parfois, vos soeurs vos frères, qui êtes vraiment des fils et des filles de Dieu, vous me regardez ici toujours et vous me suivez bien. Il suffit simplement que vous entendez quelque chose qui a été donc apporté, prêché, même par quelqu'un de cet endroit. Vous sentez, mais ça, ça sonne vraiment vrai avec Dieu, mais, mais quelque part, ça ne rentre pas. Tu te poses la qui se dit « Mais oh, pourquoi ça ne rentre pas ?» Vous savez pour quelle raison Parce que dans vous, je parle bien de fils et de filles de Dieu, pas de tout le monde s'il vous plaît. Et je crois bien qu'un fils de Dieu se reconnaît. Tu diras « Je me reconnais ». Je sais pourquoi j'ai dit « Il se reconnaît ». Pourquoi Parce qu'au-dedans de lui... Tu as placé ce qu'on appelle un trône de jugement. <rire> bon. Ça veut dire que chaque chose qui vient, c'est en fait l'urine et du Dedans. Tout ce qu'on nous ramène, on ramène effectivement, ça vient, ça veut pénétrer maintenant, là ça passe par les tests. Si la lumière de l'arc-en-ciel sort, tout ça, tous ces couleurs, évidemment, c'est sûr et certain, c'est de Dieu, ça passe. Si ça ne brille pas comme cela, ça ne passe pas. En fait, ça, ce n'est pas vous qui le faites. C'est ce que Dieu a fait en vous. Parce que si cela n'était pas en vous, vous avalerez n'importe quoi. C'est pour ça que quand vous êtes vraiment un fils, une fille de Dieu, beaucoup de gens ne vont pas vous apprécier. Je parle de vous, hein. Quand vous prenez vraiment position pour la parole de Dieu, beaucoup de gens, même des frères, même des soi-disant frères, ne vont pas vous apprécier beaucoup. Parce que vous devenez quoi, en fait Un jugement pour roi. Les autres rois. on va te dire, avec telle sœur, des choses comme ça, ça va pas passer. Mais avec celle-là, c'est ce que ça passera. Donc vous savez, elle est toujours comme ça, donc vous l'éviterez, mais avec l'autre-là, ça va passer. Pourquoi on vous écarte Putain, vous vous approchez des autres. Mais c'est à cause de ce que vous savez. Au-dedans de vous, en réalité. En ah, bref, Revenons à ça. Alors, comme, tu vais terminer parce que comme nous voyons qu'effectivement, que, nous sommes vraiment arrivés donc à la fin, alors, l'écriture que nous venons de lire nous invite vraiment, pas tout le monde toujours, il invite effectivement son peuple, comme il dit, cherchez donc l'éternel pendant qu'il se trouve. Ça, c'est la bonté de l'éternel à l'endroit de ceux qui sont donc à lui. Et puis, il dit que est méchant, abandonne sa voix. Je vous l'ai dit l'autre fois, mon frère et ma soeur, quand on parle du méchant, on voit les gens de l'extérieur. Non, non, non, il ne faut pas vous occuper des gens de l'extérieur. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Ce sont les gens de l'intérieur. Regardez, psaume 50, nous lisons encore avec vous, hein. Pour que vous puissiez comprendre quand cela, c'est important, mon frère et ma soeur. Il nous dit... Ah, c'est... Voilà. Et s'il dit... Que, voilà. Ah, c'est... Ah. Je prends le psaume 50, et verset ah, 16. Psaume 50, verset 16, il dit... E Dieu dit aux méchants... Hein? Quoi donc Tu... Énumère mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Tous ces païens ici qui sont dehors, mon frère, qui vivent la vie des cochons, des ils n'ont pas l'alliance de dire à la bouche, mon frère, ils n'en ont pas. Ils n'ont même rien à voir avec la loi de l'État, mais ils ont leur droit. Et si nous lisons ici, au chapitre 50, verset 1, il dit, Dieu, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, des sions beauté parfaite, Dieu resplendit, il vient, notre Dieu, il ne reste en silence, devant lui était un feu de vent autour de lui une en tempête, il, il crie vers les cieux en haut, et vers la terre pour juger son peuple, pour juger qui ça Vous y êtes, non Avec moi. Verset 5 il dit, rassemblez-moi, qui ont fait quoi par quoi Et les cieux publieront quoi Car c'est Dieu qui fait quoi Écoute mon peuple, je ferai quoi Merci. Et Dieu dit aux méchants, il dit, mais quoi donc Tu énumères mes lois. Tu as mon alliance à la bouche. Toi qui détestes les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, mon frère et ma soeur, quand on te reprend selon la parole de Dieu, quand tu es un fils de Dieu, tu ne te justifies pas, tu ne discutes pas, tu dis Seigneur merci. Tu reconnais ton état, ça c'est déjà un signe que tu as quelque chose de Dieu en toi. Souvenez-vous, je vous ai dit que c'est lui qui est vrai. Quand le faux s'accroche à lui, il reconnaît. Les faux, c'est accroché à moi. Je n'en veux pas quand Dieu t'ouvre les yeux. Nous sommes tous des hommes, mon frère. Nous étions de leur nombre. Une t'arrivais un moment où la lumière apparaît. Tu te regardais Jésus, mon roi. Ça, tu sais, mon frère, que Dieu l'a fait pour toi. Tu sais, ma soeur, que cela s'est passé dans ta vie. Seigneur, oui, je ne savais pas. Et pitié de moi. Parce que toi, au-dedans, tu étais un vrai. Mais les fous, s'est accroché à toi. Alors, tu as vu. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est faux. Alors, je ne veux plus rien avoir avec les fous. Alors, il dit, maintenant, écoutez. Il dit, mais, il dit, toi qui détestes les avis. Toi qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur. Hein, Quelqu'un qui va faire des copes. Hein? « Oh frère, on va faire des copes. »« Toi, quel copes tu vas faire, frère » Est-ce que vous comprenez C'est une façon de pouvoir parler, comme le lignage que vous dites. « Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. » Vous entendez cela ?« Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre eux. Et vous comprenez cela. Donc les faits de effectivement, et tu as vu, il appelle. Bana, Cette chose-là, ça suit ton âme. Oui. Si vous dit, si je voulais toujours dire ici, je voulais répéter, Zacharie 8. Depuis que si Dieu m'a repris, c'était pour que je sois dehors droit, non Il dit que nul nous son cœur ne passe du mal contre son prochain. Il faut parler droit. Soyez droit pas penser ni concevoir le mal. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, ne peut pas concevoir le mal. Ça, c'est... Alors, il dit, tu livres ta bouche, tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, voilà ce que tu as fait. Écoutez bien. Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais mais maintenant je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux amen donc nous devons comprendre qu'effectivement que nous avons même une responsabilité ce que quand dieu euh, nous ça accorde la grâce de pouvoir réellement nous placer dans moi qui est juste, effectivement, c'est aussi notre responsabilité de veiller et de veiller à ce que aucune chose étrangère, parce que nous savons que l'ennemi, donc l'adversaire, viendra à foison pour pouvoir réellement aussi introduire quelque chose de mauvais. Parce que il ne voudra jamais Que tu puisses te tenir dans la présence de Dieu Vous le savez cela Alors, dire, mais Cherchez donc l'éternel Pendant qu'il se trouve Mon désir Et notre désir entre tous C'est toujours de saisir Les occasions Pendant que le Seigneur nous donne La grâce d'être dans sa présence Et qu'il soit là Pour que nous puissions lui demander Seigneur rends-moi Meilleur Seigneur, ai pitié de moi Ne passe pas outre Comme Bartimée a crié après toi J'étais t'en Parce que j'étais devenu Tellement quelqu'un qui était indolent La paresse Je ne t'ai priais pas Comme il fallait Seigneur, la force m'a manqué Les habitudes de la vie Ont pris place en toi Seigneur, viens-moi en aide J'ai saisi l'occasion Moi, j'ai goûté combien tu es bon Le méchant abandonne sa foi. J'ai commencé à parler de frères. J'ai commencé à parler plus facilement de ceci. J'ai même oublié comment il faut vraiment te tenir pour pouvoir te prier, Seigneur. Ma langue est devenue facile. J'ai pris plaisir à pouvoir... Eh, hey, tu connais. Je vais à l'assemblée. Je trouve... Eh, hey, vous savez. Et hey, vous savez. Je rentre à la maison. Je suis mes frères. Je suis mes soeurs. Par des rapportages. J'étais devenu la radio de publication de Satan parce que j'ai publié toujours les, les choses mauvaises alors que tu m'as dit que ma langue soit sur de sel. Seigneur, lave ma langue. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, nous avons besoin de faire un examen au-dedans de nous et d'implorer la grâce de Dieu pour nous-mêmes. C'est bien de se sentir lavé, frère. Que Dieu te bénisse. Vous vous rendez compte qu'un homme qui a marché pendant des semaines, des jours, il, sent, il a toujours les mêmes vêtements. Les saletés, toujours, il a transpiré pendant des jours. Et il vient parmi les gens, il est toujours content d'être là comme ça. Non, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça me dérange. Tu ne te laves même pas. C'est pas possible. Mais les jours où tu vas être dans la baignoire, tu te laves complètement, tu te sens même léger. Toutes les sainties ont été débarrassés de toi, tu te sens bien, tu as un événement, tu te sens bien, c'est-à-dire que cet homme se sent vraiment bien, bien vraiment parce qu'il s'est lavé, il est propre, naturellement, mais maintenant si c'est ton intérieur mon frère, tu as besoin d'être lavé. Je suis fatigué de parler de gens, du mal de mon frère, du mal de la sœur, peu importe ce qu'il a fait. Seigneur, je ne veux pas porter le péché de quelqu'un. Lave-moi, rends-moi pur, sanctifie-moi, rends-moi léger, parce que je te veux, Seigneur. Alléluia C'est ce que nous voulons que les seigneurs fassent dans notre vie. Surtout dans ces temps où nous sommes. Tout est souillé partout Télévision souillée, internet souillée Garde mes yeux mon Seigneur amen, amen. Ne permets pas que nous tombions dans la tentation Dans la prière c'est dit Mais préserve nous du mal amen. Seigneur aide-moi vous nous amen. Tendre père et précieux sauveur nous nous approchons de ton trône de grâce pour recevoir encore l'invitation que tu nous donnes, mon sauveur. Nous te supplions, nous t'implorons la grâce de pouvoir nous aider. C'est vraiment notre désir, mon sauveur. Nous saisissons cette grâce, cette occasion, parce que la Bible nous dit que nous devons te chercher pendant que tu te trouves. Oh, Jésus, vraiment, nous implorons ta grâce. Nous ne voulons pas commencer... Ce moment ainsi, Père du à pouvoir te prier que demain après-demain, nous puissions relâcher, Seigneur. Que demain après-demain, nous faiblissons, mon béni, aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons que ce rythme continue, mon béni, aimé Père Saint-Dieu. Et quand nous venons dans ta maison à toi, nous voulons vraiment nous préparer, même dans nos maisons, même dans le lieu de travail, mon roi. Seigneur, que tu sois toujours le premier. Ramène-nous, aide-nous, Père Saint-Dieu, à prendre effectivement aussi, Père du cette manière de vivre, mon béni, aimé Père Saint-Dieu. Cette nouveauté de vivre, bien-aimé Père du agis comme tu le veux avoir la foi mais de mes personnes Dieu à croire davantage mon roi aide nous personne pour que cette foi puisse vraiment augmenter encore davantage mon roi Seigneur nous implorons ta grâce mon sauveur oh nous te supplions encore cet après-midi ne nous laisse pas mon sauveur nous ne sommes pas satisfaits de nos mêmes rois. Nous ne sommes pas satisfaits, mais de mes personnes, Dieu. Tu es le Dieu qui guérit parfaitement et complètement, mon roi. Tu es le Dieu qui fait des choses à merveille. Tu n'es pas incapable, mon béné, de mes Dieu. Tu as la capacité, Père Dieu, d'agir, de rendre pas pâtissons, de délivrer, Père Saint Dieu, de manifester encore ta vie encore dans notre vie, mais de mes Dieu, que notre vie disparaisse, mon béni, de mes Dieu. Oh Dieu, que ce ne soit pas simplement que nous avons. Il y a pour avoir cela, Père Saint-Dieu, que demain nous changeons et que nous revenions encore à nos anciennes habitudes, mon Père. Nous te supplions, mon roi. Viens nous en aide, mon bénévole Père Tibissant. Donne-nous, Père saint Dieu, cet désir, Père Tibissant, cet esprit de prière, de consécration, mon roi. de respect, mon Père, oh Dieu. de crainte encore davantage, mon roi. Dans tous les services, mon bénévole Père Saint-Dieu, souviens-toi. Nous le voulons, mon sauveur. Nous le voulons, mon sauveur béni. Parce que c'est cela qui te plaît, mon béni, Père Saint-Dieu. Tu l'as dit à Daniel, quand tu as eu à cœur de pouvoir comprendre, de, de prier, de chercher ma face, mon Dieu. Il a fait, mon béni, Père Saint-Dieu. Et c'est comme ça que tu as entendu sa prière. Il n'est pas resté simplement un jour. Mais il a continué. Des jours, des semaines, mon béni, Père Saint-Dieu. Cet homme. Il a persévéré, mon bien Père Saint-Dieu. Ne nous laisse pas, mon roi. Que cela soit ainsi, Père. Oh, nous approchons de notre Dieu, le Dieu qui purifie, le Dieu qui sanctifie, mon roi. Le Dieu qui remplit encore davantage, mon sauveur, nous nous approchons de toi. Nous te désirons, Père Dieu, que tu prennes vraiment possession davantage de chacun de nous, Père Dieu. Que notre vie reflète ce que tu as, tu attends de nous, Père Dieu. C'est pour ça que nous revenons, Père Saint-Dieu. C'est pour ça que nous te cherchons, mon Père sans dieu C'est pour ça que nous te désirons, mon bénéfice, Père Saint-Dieu. Merci, sauveur. Gloire à toi. Merci pour ce que tu fais, Père. Merci. Merci. Tu vis. Tu conduis encore et tu soutiens mon sauveur. Merci. Merci, Père. Sois béni, sois exalté. Merci pour ta bonté, mon sauveur. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi. De ma soeur, oh Dieu qui t'aime autant, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Père, -sain, mais tu vois sa faiblesse, mon bénémoine, Père, tu sens. Il ne veut pas cela, mon béni, Père. Parce que c'est un fils de Dieu. C'est une fille de Dieu, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et en soi, délivré complètement, mon bénémoine, Père oh Dieu. Que sa vie, Père Saint-Dieu, soit vraiment conforme à ta volonté, bénémoine, Père oh Dieu. Dieu le roi. Merci, Seigneur. pas commencé par l'esprit et terminé par la chair, mon roi. Nous avons vraiment besoin de toi, mon sauveur. Nous te désirons, mon roi. Que notre vie te plaise, mon roi. C'est pour te plaire que nous sommes là. Je t'en supplie. La vérité, la pureté, la, oh, la sainteté, mon roi, de la pâte du Vissant. Il convient donc à ta maison, Seigneur. Merci pour la guérison que tu as accordée, pâte du Merci vraiment du fin fond de mon cœur, mon roi. Tu as renouvelé la force, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Parce que tu es vivant, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Tu es le roi, mon Seigneur. Nous nous inclinons. Ta puissance n'a pas de limite, mon béni, mon Père Saint-Dieu. la croyons, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Que ton nom soit béni. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion, mon sauveur. Pardonne. Pardonne, soutiens-nous. Et accorde-nous ça, mon Seigneur. Merci encore. Merci. Change nos cœurs et nos vies, transforme-nous. Oui, mon père, ce que tu nous as donné demeure le don que tu nous as donné mon bénémoine Père Saint Dieu et nous voulons l'utiliser pour ta gloire et pour ton service mon bénéfice Père nous ne voulons pas nous occuper de ceux du dehors nous nous occupons de toi et de ceux que tu nous as donné mon Père Saint Dieu oui mon sauveur béni oui la gloire et l'honneur te reviennent mon bénémoine Père Saint Dieu tu donnes la maternité à à ceux qui ont le désir, mon roi, parce que tu as dit que lorsque tu as créé l'homme, la femme, tu as dit qu'il soit fécond et qu'il puisse multiplier, Seigneur. Oh, Bénémoine Père Saint, je t'implore encore cette grâce, mon roi, qu'il n'y ait pas de stériles, ni d'hommes, ni de femmes. Au nom de Jésus-Christ, Père Saint, Dieu, que les hommes puissent être féconds aussi, féconds, mon Bénémoine Père Dieu, et multiplier comme tu l'as dit. Oui, Père, tu l'as dit et tu le fais, mon Bénémoine Père. L'honneur se revient encore aujourd'hui parce que tu es roi. Merci. Merci, mon sauveur. L'honneur te revient encore aujourd'hui. Et la gloire te revient aussi. Mmh. Merci, mon père. Merci, mon Seigneur Jésus. Oh, L'ouange et honneur à toi. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Père. Merci. Bénis tes enfants et ton peuple, mon roi. Nous revenons tous à toi, mon Seigneur. Que tu sois le maître en cet endroit et dans tous les domaines de notre vie. Je te remercie, Père. Merci, merci mon Père C'est ton peuple Il a la victoire que tu lui as donnée Seigneur Il a la puissance que tu lui as donnée Dieu. Oh Père Saint, dans sa vie mon roi et Dans tous les domaines, dans tous les lieux Il pourra passer parce que C'est ta main puissante qui conduit Il est clair encore davantage mon roi Il est à toi mon Père Saint, Dieu Qu'il soit fort mon Père Saint Oui Père, pour la gloire de ton Seigneur mon roi je te remercie, Père. Que tout ce qui est nébuleux, Père Saint-Dieu, soit ôté davantage. Nous revenons, Seigneur Jésus, et ton peuple revient, mon roi. Merci encore. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. L Avoir été ici dans ta maison, Père Saint-Dieu. Protège-nous encore. Et demain, nous voulons revenir encore avec autant de zèle pour toi, Père Saint-Dieu. Et te glorifier encore pour ta bonté. Sois béni. Sois exalté. Merci pour ce que tu es. Merci pour tout. Merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu, notre Seigneur, vous bénisse richement. Soyez forts parce que vous l'êtes. Et vous devez l'être encore qu'ils vous bénissent. Alors, il y a euh, ces cantiques euh, 10 000 âmes dans un sang. <rire> ah, ah là là, si vraiment on les chante en connaissance, qu est, que Dieu vous bénisse. Merci. Bien mon gros. Merci.